Yeah! Wow! Ok, let's go. La poule, allons-y, pardon. <rire> en fait, j'ai les mots qui me viennent d'abord en anglais. <rire> Je suis un sup. <rire> Supportable. <rire> en fait, moi, à la base, j'étais plasticien, donc euh, basically, rien à voir. Et c'est clair que je t'annonce que dans la photographie de mode, il y a pas mal de choses qui ont, qui ont move over, ouais, ouais. Qui ont bougé, ouais. En fait, maintenant, il y a une vraie diversité dans, dans les formes, dans, dans les couleurs, dans yeah. les textures des, des mannequins. Mais j'adore. Yeah. Ah, c'est hyper fun. Ah ouais, attends, moi je me faisais chier uh, avec les grandes so russes. Really c'est bien simple, je mettais de profil, je les voyais plus. <rire> <rire> Katarina, where are you? Where are you? <rire> Putain, ça va pas. Maquillage! Euh, comment ça se passe avec le highlighter en fait? Attends, on a rempli un tonneau, tu l'as plongé la tête dedans, parce que là, c'est pas qu'elle brille. Je ferme les yeux, je la vois encore, hein, donc. <rire> Illumination! <rire> Donc ouais, si on peut faire quelque chose... En fait, j'étais juste en train de prendre une photo là, en fait, par contre. Donc si tu peux juste attendre, merci, qu'on termine. Du coup, on fait quoi On fait rien Il a plus rien. Bah, on règle le problème, en fait. Très bien. Je prends une photo... En fait, je Shakespeare... t'explique... Non, arrête-toi, arrête-toi, ouais. top top Si à un ouais. moment tu respectes pas mon travail, je pense que ça va aller très vite. Si tu veux me cracher à la gueule, fais-le moi directement, j'aurai compris le message. Je veux dire, tu n'es pas mannequin, je pense que ça, va tout le monde l'a remarqué. Donc voilà, c'est mon moment avec ma mannequin, mon modèle. Quand on est là pour bosser, on est là pour faire... Des... Ah, attends, c'est bon. Non, je l'ai. Ah, nickel, great. Ah, c'est cool. Ah, bravo. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Okay. Pardon, désolé. Hein. Moi je suis impulsif, alors... Des faut, je pense pas ce que je dis hein. Tu sais c'est le boulot hein. Ouais ouais y a pas mal de choses qui ont bougé. Ouais, je le vois, je le vois. Bah pas plus tard que la suite, moi j'ai shooté une grosse, une grande taille. Euh, pépette espagnole, 50 kilos donc euh, bien présente. Mais on s'est marré. Mais parce que tout de suite il y a quelque chose de décomplexé quoi, la petite grosse rigolote. Y a un côté mascotte. Ouais. Et ça cartonne. Hein Imagine avec je sais pas, tu fous une qui a échoué en là, une métisse, euh, une Asiate, parce qu'on va pas se fermer au marché coréen, et une normale. Les quatre en culottes qui jacassent, pia pia pia, avec ça tu y vends n'importe quoi yeah, ok, uh, Luna, Reina, right you uh, get up, you pick up the phone Hop, it's the president, ok Non, non, non, non Putain, it's simple pourtant, show me some surprise, it's the president I wanna see that in your eyes, so show me I wanna see, it's the pre... Non, non, non, no, putain Ah ouais, it's non, it show me It's simple pourtant, no Are you fucking killing me, it's the president So you pick up the phone, wow, Macron, Emmanuel Macron the, No Macron, Macron, it's simple, so, give me that I, ladna I, i don't want to lose my time okay i don't want to lose my time anymore so okay do right okay take show me hamas uh yes bush yes oh wow. wow yeah you don't want to know okay you don't want to know you you don't want in your phone at the phone you don't want to know i don't want to know i don't want yeah, yeah yeah yeah i don't want to know yeah yeah i don't want to know yeah yeah, yeah. C'est pourri Luna. En fait c'est dingue, mais les grandes marques se sont rendues compte que leurs consommatrices aimaient bien se reconnaître dans les publicités. C'est rigolo. C'est un peu comme quand tu voulais voir ton nom dans le générique de fin du club Dorothée quoi. On est clairement dans une mode qui se prend pas au sérieux. Ouais, mais c'est des périodes hein, qui sait, peut-être après on reviendra à quelque chose de plus classe. Hein. Take a picture, like a, like a, radar, you know, on the autoroute. Vroom vroom vroom, take a picture, yeah. You're so fast girl, ok, ok. Ouais mais en attendant c'est super, évidemment, de voir Madame Tout-le-Monde, dans les studios, sur les couves. Bon, Peut-être pas sur les podiums, hein. <rire> c'est pas monoprix non plus. Mais en tout cas, pour moi, voilà, la femme 2020, elle a un corps, elle le montre, elle en est fière. Elle est naturelle, sans filtre et sans retouche. Et sans reproche. Hein. <rire> yes, yes, I like that. Yes, just, wow. Ah, beautiful, yeah, mouin. Ah, je t'adore. Mouin, I love, c'est bon, nickel. Ah, c'est bon, on a trop, on a tout. <rire> on n'aura pas mieux. Si t'as aimé cette vidéo, t'as de la chance, il y en a une qui arrive toutes les semaines, les vidéos profession. Sinon, tu peux aussi venir me voir sur scène en spectacle, seulement si la période de confinement est finie. Actuellement, on est confiné. Dans ce cas là, tu restes chez toi. Tu ne vas pas faire le foufou. Tu ne vas pas avoir des potes parce que ça va. Après tout, ils ne sont pas contaminés. On peut se lécher le lobe de l'oreille et manger de la burrata. La burrata, c'est chez toi. Moi, je fais des photos pour te faire plaisir, pour t'occuper. Ça s'appelle le Locos Pop Challenge sur mes réseaux sociaux. Chaque jour, un personnage de la pop culture en low-cost. <rire> on change pas une équipe qui gagne. Pour le coup, l'équipe, c'est moi. Je fais des vidéos, les professions, les locos que tu peux te remater parce qu'il y en a quand même une cinquantaine. D'ici là, tu restes chez toi. Je pense à toi. Tu prends soin de toi. Toi, toi, toi, toi, mon toi.